Cette année marque le 50e anniversaire de la première traduction française de l'œuvre de Marcel Rudureda, La Place du Diamant. Bernard Lefargue, écrivain et traducteur occitan, a été chargé de traduire l'ouvrage pour atteindre les lecteurs francophones de différents pays. L'ouvrage a été publié en français aux éditions Gallimard en 1971. La traduction française de La Place du Diamant, c'est vraiment la porte d'entrée de Rodoreda dans le concert littéraire international. Euh, elle se produit grâce à Goiti Solo, qui à ce moment-là travaille pour Gallimard, et c'est par son intermédiaire que La Place du Diamant arrive sur la table de Mascolo. Rodoreda est l'une des grandes auteurs de la littérature européenne du XXe siècle, c'est-à-dire euh, l'une des écrivaines qui a exprimé le mieux ce qu'a signifié la rupture de la guerre, l'expérience de la guerre et vivre après la guerre. Je pense que c'est l'une des grandes penseuses aussi de, de l'Europe du XXe siècle. Je dirais que l'exil, y compris le voyage, défait l'âme, lui prend tout son orgueil. Pour un écrivain, les époques difficiles sont très importantes pour se former. Elle était proche d'une institution qu'on appelle l'institution des lettres catalanes. Donc elle était, faisait partie de cette génération d'écrivains qui était très liés au nouveau pouvoir, disons, au pouvoir républicain. Donc elle était immédiatement suspecte. Donc il y avait péril par le simple fait d'écrire en catalan et de participer à la vie culturelle sous le gouvernement de la République. Donc elle s'est exilée parmi les premiers euh, sous la protection de la jeune Lolitate, et elle est arrivée en France avec une vingtaine d'écrivains et d'intellectuels, euh, d'abord à Toulouse, puis à Paris, puis à une auberge de jeunesse installée dans un château euh, de Roissy-en-Brie. La période de la guerre en France euh, est une période où plus qu'écrire, elle observe et elle lit et elle s'imprègne. C'est pour ainsi dire la formation de Rodoreda. C'est quelqu'un qui se forme dans le cataclysme et elle décide de produire une œuvre littéraire en catalan qui soit assez bonne pour que ce soit, et elle le dit elle-même, un honneur pour son pays. Il y a une dimension politique dans l'écriture de Rodoreda dont elle est absolument consciente. Quand la guerre est finie, elle a suivi son grand désir, qui était de retourner à Paris. Pour Rodoreda, euh, Paris a été son université. L'université qu'elle n'avait pas pu fréquenter à, à Barcelone, elle l'a trouvée à Paris, elle avait un, un carnet de la Bibliothèque Nationale. Et, et puis, elle a, les années de guerre ont été son université de formation de en train de comprendre le, le, le, la profonde euh, réalité de la vie et, et les dangers, la peur, tout ça, qui sont... Elle a dit, Paris est un des grands amours de ma vie. J'aime marcher seule sur les bords de Seine, voir les antiquaires. Je prends le petit-déjeuner au Flore, au Lip, et je vais à toutes les expositions. J'aime aller à Paris. Nous sommes à Genève depuis deux ans et demi, alors que nous n'étions venus que pour un contrat de trois semaines pour Obionz. Genève, c'est l'écriture. Mais Genève est l'endroit où elle conçoit tous ses romans et où elle conçoit l'essentiel euh, des, des, des volumes de, de contes qu'on qu lui connaît. Elle parle, du, dans l'avant-propos du miroir brisé, brisé, de la Perle du Lac, qui est un restaurant de Genève, très connu, mais surtout qui a un grand parc et qui est et puis au bord de le, du lac, de l'eau, parce que l'eau, et aussi très importante dans, sa, dans, son, dans son œuvre. Il pourrait être intéressant d'expliquer la genèse de La place du diamant, mais peut-on expliquer la façon dont un roman prend forme Serait-il suffisant de dire que j'ai commencé à y penser à Genève en me promenant du côté de La perle du lac La place des diamant est très importante dans l'œuvre de Rodoleda parce que c'est le premier roman duquel elles se sont satisfaites. Rodoleda voulait écrire un roman sur l'exil, mais elle n'a pas pu. Quand elle a commencé à écrire, à écrire un roman, ce n'est pas les, les villes de France ou Paris qui se sont imposées, mais son passé et Barcelone. Parce que, comme comme dit euh, aussi euh, Dulaz, on n'écrit on on écrit pas ce qu'on veut, mais ce qu'on on peut. Il y a deux traits importants euh, de La place du diamant. Le premier, c'est que c'est l'œuvre où véritablement elle trouve, elle trouve son style, elle trouve sa manière et euh, commence véritablement sa carrière littéraire ou son œuvre littéraire à partir de ce moment-là. Je dirais une chose pour finir peut-être, euh, son dernier roman, « Temps et temps de guerre ». Je pense que c'est un résumé de sa vie. est une réflexion très profonde sur les dangers et les problèmes et, et la mort Lié à la guerre et je pense qu'il faudrait lire ce roman attentivement parce que c'est le roman d'une femme qui a vécu deux guerres et qui nous donne son point de vue et sa réflexion sur ce que sont les guerres pour les hommes. Si je devais offrir La place du diamant à un lecteur français, à une amie, à un ami, je lui dirais c'est l'un des romans qui ont le plus marqué ma sensibilité et ma vie. Et c'est une pièce aussi importante pour la Catalogne que le serait un texte de Camus pour un Français.